Y'a plaît pas vous avez bien au on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est le jour de l'Aïd, donc Aïd comme Broke Même si je sais que quand sortira cette vidéo, ça fera déjà quelques jours que c'est passé Je suis de très, très très très très bonne humeur Ça a mangé un petit repas, là juste après ça va en famille Donc petit jour spécial après un bon mois de ramadan Ça fait plaisir, je profite de ce début de vidéo pour vous annoncer un petit truc Pour ceux qui l'avaient vu sans doute J'ai avec mon équipe lancé un Twitter spécial pour mes activités Un Twitter qui s'appelle Prod, qui est le nom de ma société Donc n'hésitez pas à checker, d'accord C'est un Twitter sur lequel va, vont aller beaucoup plus d'annonces de sortie de vidéo, de replay, de live, de concours, de ci et de ça. Ça me permet de pouvoir laisser mon compte Twitter perso en compte Twitter perso pour pouvoir live-tweet, par exemple, les soirs où l'OL met 3-0 à l'OM. Voilà, pareil. Exemple, voilà, juste comme ça. J'aime bien, tu vois histoire d'imager, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc le lien est dans la description. Ça s'appelle nani Prod, c'est cool, ça permet d'avoir un petit peu de suivi Donc c'est important pour moi. Je vous en fais un peu la propagande. Propagande terminée, on se retrouve pour un nouveau street de Foot. Alors vous savez que je les aime bien. Les deux derniers street de Foot, ça a été des street de Foot bouffe sur lequel on lavalait des plats, des saucisses et les anglais. Donc c'était quand même assez drôle. Mais dans street de Foot, il y a quand même football et c'est cool de pouvoir repartir sur des anecdotes un peu plus football. Alors mes premiers street de Foot étaient dédiés des fois à des championnats ou à des clubs. Et cette fois, on a rechoisi un club et un club qui en plus c'est pas l'OM, c'est pas le PSG, c'est pas... Même si ça devrait arriver, vous inquiétez pas. mais parisiens, mes lyonnais... On pense à vous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un thread foot du Montpellier Hero Sporting Club, Sport Club 1974. Et c'est un des threads foot qui avait le plus tourné sur Twitter à l'époque. Il est fait par un fan, d'accord? PeckMHSC, voilà. Apparemment, il s'est passé des choses très bien. Alors, on sait que c'est le club du grand loulou Nicolas. Reste une piste. Donc, du coup, forcément, il y a dû y avoir des dingueries. Le thread foot du Montpellier Hero Football Club. Non, Sport Club, pardon. C'est parti. Commençons légèrement. Déjà, il a été fait le 16 mars 2021. Regardez le nombre de citations de RT de like. En général, ça veut dire que ça a fait parler, ça à dire qu'il y a des dingueries. Ça, on aime bien ça. 2003, le Montpellier héros est dernier de Ligue 1, mais s'impose au Parc des Princes. Bon, classique. L'entraîneur Gérard Bernade Bernardet, pardon, promet que si par miracle Montpellier se sauve, il ira à Lourdes en vélo. Montpellier se sauve et il est allé à Lourdes en vélo. Ah <rire> oh, le King, ah oh, le Roi. <rire> Franchement, l'ouverture avec la grosse photo de Loulou Nicolas en tongue, en claquette avec le bon vieux bide. Bon, j'avoue, c'est marrant. Je m'y attendez pas. Attends, il faut que je regarde le classement. Alors, bien entendu, c'est une époque où l'OL finissait champion. Oh, du côté de Montpellier, bon bah, ça va. Non, en fait, ça va. J'ai fait, fait le mec. Ils se sont sauvés de pas grand chose quand même. Hein. Rennes aussi à l'époque, Ajaccio. Ouf, franchement, à l'époque, en plus, il n'y avait pas de barrage. Donc, quand t'es à la place de Le Havre, tu descendais. Donc, deux points entre euh, le 15 e et le 18 e quand on dit Qu'à l'époque la relégation c'était euh, à 42 points. Ouh là là là là là là. Et eh bah ben, écoute, merci Bernardet, euh, belle parole, rien à dire. Petit coach qui va jusqu'à l'eau. Un petit trajet Montpellier lourd en vélo. Regardons un petit peu, ça fait combien de bornes, histoire de parce qu'il y a quand même Kamel qui était rentré de Marseille à Montpellier en vélo. 411 bornes. Oh <rire> 22 heures de vélo avec quand même pas mal. 1842 mètres de dénivelé <rire> Oh le Zeb Et en plus c'était en 2003 tu vois Il a dû Bon forcément t'es suivi par des voitures et tout Et 2003 c'était pas non plus l'âge de pierre mais <rire> Franchement Rien à dire, grand homme, monsieur Bernardet, euh, propre. Bravo à vous, monsieur Gérard. Et en plus, Montpellier qui s'est maintenu, ça fait plaisir. 2011, après une défaite... Oh là, attention. Là Déjà, tu vois, quand tu vois la tête de Geoffrey, de monsieur Jourdain, tu sais que c'est pas... Euh, voilà quoi, on va pas parler de physique quantique nucléaire. Bon, tu me diras que moi non plus, mais c'est pas grave. Après une défaite à, à Valenciennes, suite à une erreur de Jourdain, un journaliste lui dit qu'il parlera pas de but, mais lui demandera si c'est un mauvais match du MHSC. Jourdain répond simplement... Quoi on parlait pas du pour l'instant, hein. on en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier Quand à la merde. Mais pourquoi être allé même en. <rire> Pourquoi être même allé, allé répondre à la question « Pourquoi va te jeter à la mer ?» Bah bien sûr, bon, des fait de façon à Valenciennes, journaliste qui te demande juste t'as fait un mauvais match, il te dit « En plus, on va même pas parler du but, parce qu'en plus, le but c'est une erreur. Donc c'est vrai que les journalistes, ils le journaliste il le préserve de sa faute, tu vois. Et lui, il répond « Va te jeter à la mer. » Mais bon, en même temps, je me rappelle, et je pense que ça nous vient dans le thread, la passation à l'époque Jourdrin-Tolisso. Hein, c'est vrai que Jourdrin, c'était un mec devant les caméras... Euh... C'était... Ouais, il aimait bien. Il aimait bien. Mais bon, j'avoue que de temps en temps répondre ça à un journaliste, c'est marrant aussi. 2011, Ancelotti, est nommé coach du PSG, début de l'RQSI. Je faire Courbis à, Anthony... à Ancelotti. <rire> si j'ai dit Antonetti, je m'excuse, je veux dire Ancelotti. Oui, il a gagné des titres, mais il avait de la cam. Les grands coachs gagnent avec des demi-bons. Avec Courbis, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens. <rire> Alors déjà c'est pas très sympa pour l'équipe de héros qui était montée à l'époque Je peux comprendre la logique de c'est encore plus prestigieux de réussir à faire un truc de grand avec des joueurs pas ouf Et c'est vrai que quand t'as déjà beaucoup de bons joueurs ça peut-être en quelque sorte ça réduit un peu le prestige Bon de la préférer Roland Courbis à Ancelotti je suis pas sûr, mais ça, c'est vraiment une déclaration made in Louis Nicolas. Mais tu dis, t'es des anciens joueurs, t'entends ça Ah On était des demi-mongoliens Ah C'est. pas sympa, l'autre Ah, le bon vieux Nicolas C'est une logique qui peut s'entendre. Je suis sûr qu'il y en a, là, vous êtes dans cette vidéo, vous êtes d'accord avec ça. Genre, vous êtes là... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un prestige, comme j'ai dit, à gagner et à faire des belles choses avec des effectifs moins fournis, comme par exemple le titre de Leicester des 10 dernières années, qui est bien plus prestigieux que les titres de City, de Chelsea ou de Liverpool, parce que c'était fait avec une qui est beaucoup moins forte. Donc franchement, euh, ouais, 60 ans. Bon, on préférera quand même chez l'outil ici. Hein. 2008, Courbis obtient de l'OM le prêt de Gary Boccali, mais le MHSC doit aussi accueillir Jean-Philippe Sabot et Thomas Derruda. Ok. Courbis serait le parrain de Derruda, qui est le fils de Richard Derruda, membre présumé du grand banditisme marseillais. Ouh là, c'est vrai qu'on arrive sur les sombres histoires du Sud, hein. Bon, je sais que José Anigo aussi, il a trempé dans des choses. Je crois que ça avait touché ses enfants, des trucs comme ça. C'est vrai que le football et la magouille, ça, dans le Sud, il y a eu, de temps en temps, quelques trucs pas nets. Et je parle pas de corruption, des trucs comme ça, hein. Je m'en fous. Je suis pas là entre eux, Marseille et Non, on s'en bat les couilles. Je parle pas de ça. Tu as juste que c'est vrai qu'avec le grand banditisme, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça un peu dans le Sud. Et je parle le Sud en général. Je lis pas de club. Tu tapes Richard Deruda, José Anigo, le bouillant directeur sportif marseillais, ami de Richard Deruda. Ouais, ouais. Bon. Bon, bah, on va accueillir Thomas, son fils. Il a quand même joué 25 matchs, ça va. Je sais pas si c'était une bite, mais forcément, il a quand même une carrière qui est pas, pas, pas dégueulasse. En plus, il est venu en près de l'OM également. En fait, ils sont. Ah, ils étaient peut-être tous à l'OM. Bon, ça fait du monde. Mais 25, 25 matchs joués dans la saison, c'est pas dégueu. 2010, tout juste promu, le Montpellier Héros occupe la deuxième place à mi-saison. Ce qui est bien. Ça te met un petit peu dans l'ambiance juste avant ça, leur première place deux ans plus tard. Nicolas, je me mets à la place du président du PSG qui a un budget de je sais pas combien. Quand il voit celui de Montpellier, il doit se Poignarder le cul avec une saucisse <rire> C'est vraiment le tonton beauf qu'on aime Nicolas Non mais en plus le pire c'est que Deux ans après il le prendra ce titre Lors de la première saison Qatari Juste avant que le budget du PSG explose encore plus Mais ça c'était la belle époque C'est l'époque de ceux qui ont suivi l'équipe TV Et qui suivaient la traditionnelle crise hivernale du PSG Vraiment le PSG à l'époque quand tu suivais entre 2000 et 2010, 2011, ça peut être des titres, hein. ça a très souvent des Coupes de France avec des bonnes aventures Calou, des trucs comme ça, machin, on s'en rappelle. Il y a eu quelques bons moments, je dis pas que c'est un club de merde. Je dis juste que c'est un club où vraiment, ils avaient toujours la crise de l'hiver. C'était toujours la crise de l'hiver, t'avais toujours un entraîneur qui sautait en décembre, en janvier, de la merde, des gragos, des machins. Donc c'est pour ça qu'en 2010, c'est important de recontextualiser comment était le PSG avant le Qatar pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce que c'était. Je pense que le, à mi-saison en 2010, le PSG... Ah ça devait pas être la folie quoi. Bon quand tu vois que cette saison là Montpellier finit 5 ce qui est quand même très très bien hein, surtout s'il venait d'être promu. Ah la dernière fois Kosser est allé en LDC également et que le PSG est 13ème avec euh, quoi bon 3 points d'avance sur la 15 e place. Bon ça, ça va ils ont pas joué la relégation cette saison -là. Relégation Relégation s'est joué à 32 points. Oh mon dieu On peut comprendre le petit pic Montpellier héros et vient. Bagarre générale à la fin. Belanda expulsé il met une baffe à Mongongu. Il sera suspendu pour le reste du sprint final. Loulou démonte Mongugu dans la presse et conseille à Belanda de faire la salope et de se coucher par terre la prochaine fois. Il qu'il se calme. Quand il prend une gifle, eh ben, il faut faire la salope. Et il faut se coucher par terre. Ah, ah, ah, ah. Il m'a tué, voilà. Plutôt que de répondre. Moi, je préfère le mec qui répond. Les bons conseils. Surtout dans le sprint final hein, d'une saison tendue. Hein. Mais non. 2016, Loulou traite la cellule de recrutement de bandes de clowns parce qu'ils n'ont pas recruté de défenseurs mercato Dix jours après. <rire> le Montpellier-Héros, Sigmund Gourgu, livre de tout contrat, miné par des problèmes de surpoids. Il jouera que 4 matchs au club avant de quitter le club. <rire> Non, c'est dur, c'est dur. <rire> Donc, ils ont le problème avec mon gongu. Ça l'insulte, ça salope machin. Ça l'accueille, 4 ans plus tard, le frère fait... En plus, franchement, j'allais dire un truc. J'allais dire là. Bon, petit CSC de ma part. Hein. Moi, je suis gros. Hein. Mais bon, là, j'allais dire, il a l'air quand même relativement fit. Mais je pense que c'est un petit peu caché par... Regardez les joues. Hmm, elles sont... Elles sont bien chargées, les joues de monsieur. Bah, après, 4 matchs et contrat rompu, euh, c'est noir, c'est noir. Hein. 2010-2011, Emir Spike rate un total de 17 matchs sur la saison pour cause de suspension suite, notamment à des coups de coude sur Nolan Roux ou Issan Gemma. Loulou regrette, si on n'a pas, euh, si pas ce connard qui nous fait des matchs comme ça, on finit 5 ou 6ème. Attends. Oh le elbow drop Oh, le duo drop bah Comme ça Le foot avant le VAR, c'était marrant quand même. Bon, euh, vous me direz que la VAR n'a pas tout réglé non plus, hein, mais... 7 matchs de suspension, mais vous vous rendez compte de ce que c'est C'est une demi-saison Avec le franc-parler sur la passe connard qui nous fait des matchs comme ça. Franchement, ça, c'est un coup à péter le nez, ça, c'est super vicieux. Non, monsieur Spike, es... c'est pas bien. T'étais un petit connard quand même. Hein. Après le coup de coude de Spike sur Nolan Roux, Nicolas répond à un certain journaliste de Canal qui demande 6 mois pour Spike, ok Quand je vois que l'autre gros con, là, il demande 6 mois pour Spike, et je pense que tout le monde sait qui c'est l'autre gros con, ça, maintenant, c'est fini. Je parle plus de la merde, ça... ça me fait chier. Des journalistes de merde, je veux pas me poser en victime, parce que Montpellier, comme je dis, hein... Enfin... On leur fait pipi au petit cucu. <rire> c'est poli, <bon> ça <rire> Arrêtons. Je peux comprendre un truc, parce que c'est vrai que c'est insupportable, je trouve, quand il se passe quelque chose de pas cool, de grave, notamment comme par exemple un coup de coude ou des trucs comme ça, c'est vrai que dans les médias, dans les journalistes, même sur Twitter maintenant à l'heure actuelle, ça va très souvent être la mala à Celui qui condamne le plus fort, le plus exemplaire, c'est moi, je suis le plus exemplaire, c'est moi, j'ai condamné le plus fort, c'est moi. Et je peux comprendre que ça rend un peu fou parce que c'est pas parce que t'es en tort qu'on peut aller trop loin constamment, tu vois, il y a aussi un juste milieu. Et même si le coup de coude là, c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible, bon, 6 mois c'est quasi toute la saison quoi, donc euh, je sais pas, moi ça me choque pas, enfin 6 je... mois c'est quand même beaucoup. Le Montpellier héros, lutte pour sa servir en Ligue 2 et se déplace à Créteil à 35 e journée, ok, gros match à Créteil. Le Montpellier retient un bon match nul, mais à la 93ème, le capitaine Bruno Carotti se déchire. Complètement sur corner et trompe son propre gardien. Oh là là là, là 93e. L'ex Niçois. <rire> Avec la réaction à la fin. Ça va que le Montpellier remontera quelque chose plus tard. <rire> Ah l'erreur Ça c'est des erreurs cruciales Comme Radu le gardien de l'Inter récemment là Ça fait très très mal Ça fait très très mal 2010 Montpellier retrouve la coupe d'Europe Pour la première fois depuis 10 ans Parce qu'on avait vu 5ème place Cela durera deux matchs Éliminés en tour de barrage De l'Europa League Contre le club hongrois de Gyor et ça, ça, ça, ça, les clubs français époque 2000 à 2020 encore, les éliminations dans les tours de barrage d'Europa et de LDC, oh là là on s'est tous tapé des hontes mais, mais l'OL aussi, hein. l'OL s'était fait éliminer par l'Astra Giorgio, et je me demande si ça n'était pas fait éliminer à un moment par Nicosie. mais en tout cas on s'était fait éliminer par l'Astra Giorgio, un club roumain et tous les clubs se sont tapés à un moment une honte comme ça, à se faire éliminer par des sombres, vraiment à l'époque où les clubs français s'ont batté les couilles de la coupe de l'UEFA, ça s'appelait en plus, vraiment des poules ou des des fois t'avais, je me rappelle, il y avait souvent Saint-Etienne, des clubs comme ça qui allaient Nice. Et vraiment, c'était à se taper la tête. Les clubs français se faisaient taper par des clubs européens, mais de l'Est, des trucs comme ça, qui, sans leur manquer de respect, ben, étaient censés être battus, mais c'était toujours n'importe quoi. 2013, Montpellier mène 2-1 au Vélodrome, mais se fait égaliser à dernière minute. Daniel Congré tente une superbe talonnade aérienne devant Gignac qui offre la victoire à l'OM. Oh là, oh là, oh là, oh là. Pardon Oh la talonnade. Ah le bon vieux loulard Nicolas qui a encore du péter un boulot, c'est moche. Ton défenseur fait ça, c'est tu pètes un boulot, c'est moche. 2018, allez on remonte un peu plus récent. Montpellier signe Andy Delors. Déjà avec la petite larme là. À peine un mois après son arrivée, il a arrêté à côté de Agde après une course poursuite avec la police et pour menace à agent. Mais Andy. Il faut se calmer. 1990. Nicolas décide d'engager un sorcier sénégalais pour gagner un match contre Toulon. Le sorcier décapite un poulet devant toute l'équipe et décrète que seuls ceux qui ont été éclaboussés par du sang peuvent jouer. Victoire 3-0. Pour après. Je peux pas rigoler sur ça. Le sour comme ça, la magie, la sorcellerie. Il y en a, je sais que vous croyez pas. Il y en a, je sais que... Mais moi, frère, ça me Ça me choque. Et moi, moi, <rire> je suis dans un ménage de... de choc et de... Et de... T'as pas trop envie de rigoler fort parce que c'est... Ah, oh, ça me... Frère, t'imagines tes joueurs de cette équipe où tu... C'est décapite, un poulet, Seul ceux qui comme c'est par le champ peuvent jouer. En plus, ça gagne 3-0. Non C'est de la magie noire, ça, j'aime pas. <rire> Ça me met mal à l'aise, frère Nicolas, ça pari, gros. Oh non, ça c'est culte. Oh, ça c'est culte. 98, le Montpellier Hero gagne 4-0 à la mi-temps, score final 5-4 et regardez l'alpha mal. Regardez l'alpha mal. Roland Courbis. Magnifique. <rire> <rire> Magnifique Et en plus, Nicolas, il a aussi une réaction de bonhomme déjà. Ah, ça, c'est des couilles, ça, tu vois t'sais, en vrai, il lui fait pas une des... Tu oh, tu perds 4-0, nanam Non, il dit, ah ouais, tu viens nous affirmer que tu vas gagner 5-4 Ça, c'est des couilles Et score final, en plus, 5-4 Un des plus grands renversements de l'histoire de la Ligue Belle, belle Alors, en plus, si on peut aller... Ah ouais, là, on voit que la couillonnade... Oh, bah, en plus, avec... <rire> cette fois <rire> Bon, euh, de 16 ans de plus, Montpellier gagne 4-1. Ça, c'est un match FM. Mais ça, c'est un match FM là, digne de tout péter. Le Montpellier-Héros gagne 4-1 à l'Orient à 87e minute, score final 4-4. Vincent Aboubacar et Kevin Monet paquet Tu prends un but de Kevin Monet paquet et de Jérémy Aliadir, les anciens espoirs, avec... ah ouais, oh là là la là, Kabela de ton côté, Niang. Mais attends, mais c'était à 11 contre 10 en plus. Donc Montpellier, mais... Donc Montpellier faisait l'exploit de gagner 4-1 à, à 10 contre 11 du coup Et de perdre. Oh là, là là là là là On va terminer avec ça les gars, parce que j'ai parlé de Jourdrain un peu plus tôt, mais c'est très important. 2016-2017, je reconnais le maillot. Après que Tolisso ait provoqué un rouge du Montpellier-Hérault dans les premières minutes en se roulant par terre, Jourdrain s'incruste dans son interview à la mi-temps et il demande des nouvelles de sa blessure. Oh. Après, ils ont pris ce carton rouge ce qui nous a facilité un peu les choses. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. mal. En fait l'ironie un petit peu du sort de ça c'est que vous venez de voir l'interview à la mi-temps Jordrin vient à le paguer bon sans doute que Tolisso l'avait ajouté hein, je dis pas le contraire seconde mi-temps Ouais, ouais, de temps en temps le foot c'est cruel. De temps en temps le foot c'est cruel. Petit embrouille à la mi-temps pour derrière se manger grosse frappasse dans ta race. Ouais, c'était pas les jours des journées, de disons. Bon, et voilà, ben, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ce thread vous a plu. Il était encore très très très fourni. Je pense qu'il restait beaucoup de trucs encore à voir. Bon, je sais pas, je verrai pour peut-être faire une partie 2. J'aime pas toujours les parties 2 sur un même thread, mais bon, il était très drôle. Si ça vous a plu, je verrai selon les retours et selon mon Envie du moment. Voilà, je vous le dis en fin de vidéo. Je voulais faire pareil des threads foot sur l'OL cette saison, donc la saison 2021-2022 et sur le PSG depuis QSI. Et en fait, il existait des threads, mais c'est des threads soit incomplets, soit de comptes qui ont été suspendus. Donc je suis en train de faire faire ce thread par quelqu'un que je connais. Comme ça, ça m'arrange, ça me donne la matière. Et je vais vous faire ces threads PSG et OL pour les prochaines semaines à venir. Des petits kiffs. Si oui, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Le Twitter Zach Prod est dans la description et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.